Ce projet fait partie d'une série d'essais de composition de musique à l'image. La même scène du film Avengers Infinity War a été mise en musique dans des styles différents. Le but était de m'entraîner à reproduire certaines caractéristiques de l'écriture musicale de certains compositeurs. Je n'ai bien sûr pas la prétention d'égaler leur niveau, et je sais bien qu'il y aurait mille façons de mieux faire. C'était juste un exercice de style. Vous ne retrouverez pas non plus les thèmes connus des musiques des films imités parce que ça aurait été trop facile. J'espère que ces morceaux vous rappelleront tout de même les ambiances musicales de ces films dans un contexte différent.